Je suis amoureux d'une fille, mais cette fois pas si triste Elle m'a dit des choses si douces, je pourrais l'écrire Mon mort est sans sens perçu comme méprisante Mais je veux l'entendre entendre car belle sirène des si tendre Son emprise me rend en regard et par la tente C'est comme un lampadaire flottant sur l'océan Horizon trouble, j'aperçois clair dans le vent comme dans So